Good morning à l'aide de notre séjour du jour du le dimanche à Pommoder Habinistraik de fin de journée Batester et Roset Zohara Bat Sultanah si vous souhaitez aussi des prochaine 5 minutes et en elle nous étions ma certificat de mode correctez Vazmisna la Isha charkha hi u ba'ala limdinat yam Shalom benu levena ve encore on commence le chapitre des euh, de, de, de, de terragunautes, dans la Gémar, on rallonge, il, y a beaucoup de, il y a quelques de mais pime à bien approfondir sur ça, situation très fréquente malheureusement, ça, ça arrive quoi, des maris sont portés disparus est ce qu'on peut permettre la femme ou pas dans quelle mesure on a déjà évoqué dans deux pratiques en arrière trois pratiques en arrière l'histoire avec le témoin un seul témoin qui est qui est cru cette fois ci alors que dans la Torah en général il faut deux témoins cette fois ci on a un petit quelque chose d'un peu différent on a une femme qui nous raconte que ils étaient tous les deux en, à l'étranger et le mari est mort elle est revenue tout seul et on va voir dans quelles conditions on la croit et on commence tout de suite Aïcha shal ou bala alim Tayam, une femme qui est partie, elle et son mari, à l'étranger, mais Tayam, un pays lointain, hors outre-mer, en bon français. Shalom Beno Le Benav et Shalom Ba'olam, maintenant, quand elle est partie, on sait qu'elle est en bonne entente avec son mari, et on sait qu'ils sont partis dans un endroit où il n'y a pas de guerre, rien de très spécial. Et après, ils sont partis là-bas, ils reviennent, ou Ba'atav Amra, et ensuite elle revient, elle nous dit, met bali mon mari est mort. Eh bien, Tina elle pourra se marier. Ou encore, bah, allez, elle nous dit, mon mari est mort, Titi es, Abem, elle pourra faire le hiboum. Selon le cas, soit, si elle a des enfants, on va lui dire, ben, tu es permis, tu peux aller te marier avec n'importe qui maintenant, puisque tu nous racontes qu'il est mort. Ou si toutefois, son mari n'avait pas d'enfant, on va lui dire, ben, tu peux faire le mise à deux hiboum avec ton beau-frère. D'accord Et euh, on ne va pas, pour le moment, donc, ils sont en bonne entente, et il n'y a pas de guerre dans le monde. À la différence du cas où, Shalom benole bena au milchama ba'olam. Par contre, s'ils si étaient en bonne entente, eux, mais ils sont partis dans un endroit où il y a milchama ba'olam, il y a une guerre dans le monde. Ils sont partis dans un endroit, ils sont partis à Ouman, ou en, non, je sais pas, les géantes, parce que les gens qui vont au Ouman, ils n'ont aucun rapport avec la guerre. Mais imaginez quelqu'un qui va à côté de, dans un endroit où ça peut être, ouais, il peut y avoir une guerre. Alors là, elle ne va plus être crue. De même, on va expliquer tout de suite pourquoi, mais d'abord je je, je je continue la phrase. Donc, Shalom beno le ou Bolam, si ils sont en bonne entente entre eux, mais par contre c'est la guerre dans le monde, ou encore, Tata beno le Bena, Bolam, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre dans le monde, mais la guerre alors, entre eux, ils ne se supportent pas. On va expliquer exactement quel type de choses elle doit dire, mais en tout cas on sait qu'ils ne s'entendent pas du tout, et elle elle revient toute seule. Et bien, et après, au Bata Vamra, elle vient, elle nous raconte, Met Bali, ba son mari est mort, et bien Enan et met elle ne sera pas crue. On explique un petit peu de quoi on parle. Tout d'abord, l'histoire, si jamais eux ils sont en bonne entente, mais le problème, c'est qu'ils une... sont passés dans un endroit où il y a une guerre. Quand il y a la guerre, c'est la pression. On voit des gens tomber, et on n'est pas sûr qu'ils qu sont morts. Et la gamine nous appelle ça Bédédami. Elle est biennette Elle suppose que son mari est mort, mais elle n'en est... est pas sûre. C'est-à-dire, en fait, il y a une. Naturellement, ouais, pour pouvoir assurer que quelqu'un est mort, il y a de la fraude sur ça. Je pense même que ça va être dans ce chapitre, on va raconter le... précisément qu'est-ce qu'il faut voir exactement. Oui, ça va être dans ce chapitre. Il faut voir réellement qu'il a plus de souffle, qu'il a, a, a, a aidé à la route spéciale. Mais imaginez qu'il y a eu une embuscade, ça a tiré, elle a vu son mari jeter par terre, hein, ils sont partis et puis ils ont laissé. Elle va naturellement, elle va se dire, même sans, sans bien préciser, sans, sans, sans être sûr de son coup, elle va trop vite conclure que son mari est mort. C'est pas qu'elle va mentir, elle ne va pas faire exprès, mais elle va trop vite conclure que son mari il est mort. En l'occurrence, si, s'il si y a eu une histoire d'embuscade, on ne pourra pas la croire c'est une, une guerre on va dire dans un endroit, facilement, elle, elle va bien imaginer son parti, il y avait un couvre-feu, ça tirait dehors, son mari il est parti, bidou parce qu'il avait besoin d'aller chercher de l'eau ou aller aux toilettes, et puis elle a entendu des coups de mitraillette, et son mari qui est parvenu. Bah, logiquement, elle a regardé par la fenêtre, elle a vu qu'il y a eu effectivement... Elle n'a pas pu traîner, elle a dû vite visite s'enfuir. Elle va naturellement conclure que c'est son mari qui est mort, surtout que psychologiquement, elle a un stress de rester toute seule. Euh, veuve en attendant à euh, Gouna toute sa vie, donc elle va vite conclure que son mari, après elle va débarquer dans un autre pays et dire « ouais, mon mari il est mort à la guerre ». C'est pas vrai, son mari n'est pas mort, elle, elle suppose mais c'est pas, pas assez certain, on ne pourra plus la croire. De même encore, si c'est Ktata Bena si s'il n'y a pas de problème de guerre dans le monde, mais eux ils sont en dispute, plus précisément elle est vraiment effrontée face à lui, et une fois elle nous a même raconté, comme ça, la le, le, commande raconte, tout ce sera pour nous. Une fois elle nous a même raconté que son mari avait déjà divorcé, et puis après son mari a dû prouver qu'elle n'avait jamais divorcé. On voit que c'est une femme qu'elle elle, elle, elle attend que, de, que de, de, de partir de lui. Dans ce cas-là, on va supposer que peut-être quand elle est elle, elle est en train de mentir, qu'elle préfère qu'on lui permet de son mari, comme ça elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, et comme ça après son mari va débarquer, et de toute façon il pourra, elle ne pourra plus jamais repartir avec lui, puisqu'elle est devenue interdite. Donc on ne pourra plus la croire, d'accord dans tous ces cas, et mennette elle n'est pas crue. Rabbi Uda, mais Rabbi Uda vient et nous enseigner. Rabbi Uda nous dit, toujours, dans quelle que soit la situation, même quand ils sont en paix entre eux et qu'il n'y a pas de problème de guerre dans le monde, on ne la croira que si elle vient et qu'elle a, a les habits déchirés et qu'elle est en train de pleurer sur son défunt mari qui est parti. Mais sinon, on ne peut pas la croire. Ouais, il faut qu'on voie, comme si Rabiouda, il, va, il va nous dire, bah, il faut regarder la mise en scène, essayez d'analyser ce qu'elle est réellement triste l'histoire. Si elle vient elle nous raconter dans oui, son mari il est mort à la guerre. Quelqu'un une femme, que son mari il est mort à la guerre, elle ne parle pas comme ça. Rabbi Yoda ne la croit pas. A Moro, il aurait torté dans tous les cas, elle pourra se marier, c'est pas un problème, on ne va pas commencer, on n'a pas de. ça n'existe pas la mettre le dictateur de mensonges, ça n'existe pas ça dans, dans, dans, la, dans la Torah. Il y a on n'a pas de problème avec les gens qui savent mentir en pleurant, ou les gens qui savent pas mentir, et avec une froideur terrible, c'est pas un facteur déterminant, influent, pas du tout. On, on, on, on s'intéresse au propos uniquement. Et donc, Achazo Khadzo qu'il s'agit d'une femme, comme lagmal nous dit, d'une femme intelligente qui sait la jouer qui sait jouer la comédie, ou d'une femme un peu trop simplée, qui, qui raconte de manière trop froidement, et bien dans tous les cas, Tina, elle pourra se marier si elle nous raconte, okay, et qu'effectivement, il n'y avait pas de pas de guerre dans le monde, et pas de qui avait une bonne entente entre eux. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatslachakoltou, cela.